Les Italiens connaissent la mode et la Fiat 500x2022 ne manque pas de style. Peu importe qu'il s'agisse essentiellement d'un jet Renegade avec un profil de type coupé et moins un badge try-reted, le 500X consiste à transformer un look. Un 4 cylindres turbo compressé et une transmission intégrale sont tous deux de série, et les performances sont correctes pour l'utilisation sur route, pour laquelle le 500X est conçu. La cabine est joliment conçue pour correspondre à l'extérieur de ce petit SUV mais, malheureusement, la beauté n'atteint que le 500X jusqu'à présent. Plusieurs rivaux sont plus pratiques et plus agréables à vivre, dont le Kia Seltos, le Yen Kona et le Mazda CX-30. Une nouvelle option de toit ouvrant en tissu fun qui rejoint la gamme 500X pour 2022. Le toit Al Fresco, comme on l'appelle, est disponible en noir rouge et gris et ajoute 1000 dollars au résultat net pour les modèles pop trekking sport et trekking plus un modèle yacht club capri haut de gamme est désormais disponible et est livré en standard avec le dessus al fresco rendu dans un tissu bleu exclusif pour correspondre à la peinture extérieure blue venezia de l'édition spéciale le yacht club capri est également livré avec des roues uniques de 18 pouces peintes en bleu des garnitures extérieures en satin un revêtement en cuir de couleur ivoire et de riches accents de bois sur le tableau de bord et le levier de vitesse. Prix de Fiat 500X 2022. Version populaire 28 120$. Version randonnée 29 255$. Version sport 30 110$. Version randonnée plus 30 250$. Version haut Club, capri 34 100$. Il n'y a pas beaucoup de différenciation entre les niveaux de finition sur le 500X. Le trekking plus est livré avec quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport au trocking et au sport, mais ces éléments sont en option sur des versions inférieures. Étant donné que le style est une si grande partie de l'attrait de ce multisegment, nous opterions pour le modèle sport. Les roues de 19 pouces disponibles du Sport donnent au 500X une belle position, et les détails intérieurs sont de bon goût et valent le coup par rapport au modèle Trekking standard. Le forfait Comfort Group est une bonne affaire à 795$. dollars. Nous l'ajouterions donc également à notre bon de commande. Il ajoute un siège conducteur à réglage électrique avec support lombaire, une climatisation automatique à deux zones, un rétroviseur à atténuation automatique et un éclairage intérieur ambiant moteur, transmission et performance. Tous les modèles Fiat 500X sont équipés d'un moteur 4 cylindres turbo compressé de 1,3 litre développant 177 chevaux. Une transmission automatique à 9 rapports et une transmission intégrale sont de série. Le système de traction intégrale dispose de 3 réglages, sélectionnables par le conducteur pour optimiser la traction dans des conditions variables. Tous les modèles sont équipés de roues en aluminium de 17 pouces à l'exception du sport, qui a des roues de 18 pouces standard, en option sur les deux modèles Trekking, et des roues de 19 pouces disponibles. Quel que soit le niveau de finition, le 500X n'est pas le multisegment le plus rapide de cette catégorie ni le plus amusant à conduire. La suspension de la Fiat est confortable pour la conduite sur autoroute mais perd son sang-froid sur les routes secondaires sinueuses. Si vous recherchez un VUS plus divertissant, nous vous suggérons le Kona ou le CX30. Économie de carburant et MPG du monde réel L'économie de carburant est moyenne pour un multisegment de la taille d'une pinte, car l'EPA évalue la Fiat 500X à 40 km pour galon en ville et 50 km pour gallon sur autoroute. Lorsque nous aurons la chance d'éprendre le 500X sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure, nous mettrons à jour cette histoire avec les résultats des tests. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du 500X, visitez le site web de l'EPA, intérieur, confort et chargement. L'espace pour les passagers est restreint dans le 500X et la qualité de ses matériaux intérieurs est loin d'être la meilleure de sa catégorie. En revanche, la disposition de ses commandes est bonne et la position de conduite devrait convenir à une gamme de morphologie et de taille. C'est aussi une cabine attrayante en particulier les versions sport et yacht Club Capri avec leurs sièges améliorés et leurs détails de style élégant. Vous pourrez ranger quelques sacs d'épicerie dans la Fiat 500X, mais la capacité de chargement est faible, même pour un VUS sous-compact, avec seulement 14 pieds cubes d'espace derrière les sièges arrière et 32 pieds cubes lorsqu'ils sont pliés. Info divertissement et connectivité une interface d'infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et endroit d'auto et de série dans chaque Fiat 500X. Le Trekking Plus comprend également un système de navigation d'usine, c'est en option sur le sport. Un système audio bi-amélioré est en option sur les versions sport et trekking. Chaque 500X dispose de deux ports de charge USB au bas de la console centrale. Le lancement de ce 500X Yachting s'accompagne de l'arrivée d'une série spéciale baptisée Yacht Club Capri dont peut également profiter la 500C. Série spéciale rappelant beaucoup une autre sortie il y a quelques années sur la Fiat 500, Riva. Comme cette dernière, le 500X Yachting Yacht Club Capri puise son inspiration dans l'univers des Yacht de luxe, vous l'auriez deviné, non Couleur bleue et capote bleue, coque, de rétroviseur et poignée de porte chromée. Jante de 18 pouces avec finition bleue à l'extérieur, revêtement en cuir, insert de planche de bord et pommeau de levier de vitesse en bois véritable, de la cajou en l'occurrence, le 500X ainsi paraît sort le grand jeu. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite La sélection du groupe Advanced Driver Assistance Group ajoute une suite de fonctionnalités d'assistance à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatisé la surveillance des angles morts, l'assistance au maintien de voie et les feux de route automatiques. Ce pack est en option sur les modèles Trucking, Sport et Trekking Plus. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du 500X, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Régulateur de vitesse adaptatif livrable avec freinage d'urgence automatisé. Surveillance des angles morts disponible avec alerte de trafic transversal arrière. Avertisseur de sortie de voie livrable avec aide au maintien de voie. Couverture de garantie et d'entretien. Fiat offre une couverture de garantie limitée solide, mais la garantie du groupe motopropulseur du 500X est maigre. La plupart des rivaux offrent une couverture de 5 ans ou 5 000 km, tandis que le Kona est en tête de catégorie avec sa garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 90 000 km. Pas d'entretien pro.